En 2021, beaucoup de familles ont accordé leur confiance à l'entreprise Signos. Merci infiniment. Aujourd'hui, en ce nouveau départ, nous vous souhaitons nos meilleures vues. Que votre année soit remplie de bonheur, de joie et de merveilleux sourires. Le travail est commencé avec les jeunes sourds, les jeunes codas et leurs parents au travers de l'entreprise Signos, ne s'arrête pas là. Nous continuerons l'année prochaine. L'objectif est que chaque jeune puisse concrétiser ses rêves. Bonne année 2022